Oraison de Charlemagne, quiconque lit ses prières, l'entend lire ou la porte sur lui, ne mourra pas subitement, ne se noiera, ni se brûlera, aucun venin ne l'empoisonnera, il ne tombera pas entre les mains de ses ennemis et il ne sera pas vaincu par eux dans les batailles. Quand une femme se trouve dans les douleurs de l'enfantement qu'elle lise ses prières ou l'entende lire ou qu'elle la porte sur elle, elle se trouvera promptement délivrée et sera toujours tendre mère. Dès que l'enfant sera né, posez cette prière sur son côté droit et il sera préservé de beaucoup de maux. Celui qui porte cette prière sur lui ne sera pas atteint de l'épilepsie. Quand vous verrez tomber dans la rue une personne attaquée de ce mal, posez cette prière sur son côté droit et elle se relèvera joyeuse. Cette prière déposée dans une maison préserve de la foudre. Celui qui lira cette prière ou cela fera lire tous les jours sera prévenu par un signe trois jours avant sa mort. Celui qui écrit cette prière pour lui ou pour d'autres, je le bénirai, dit le Seigneur. Celui qui s'en moque ou la méprise sera puni. N.B. À chaque fois que vous voyez ce signe, faites le signe de croix. Ô Dieu Tout-Puissant, vous avez subi la mort sur l'arbre patibulaire de la croix pour expier tous mes péchés. Ô Saint croix de Jésus-Christ, soyez toujours avec moi. Sainte-Croix de Jésus-Christ. Repoussez loin de moi toute arme tranchante. Au Saint-Croix de Jésus-Christ, préservez-moi de tout accident corporel. Au Saint-Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Au Saint-Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien, afin que je puisse sauver mon âme. Au Saint-Croix de Jésus-Christ, éloignez de moi toute crainte de la mort et accordez-moi la vie éternelle. Au Saint-Croix de Jésus-Christ,